Je ne peux pas vous répondre. Mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Laissez un message après le bip. Au confin de mon confinement, j'étais à la plage sur la côte caribe en Colombie où je fais mon service civique. Quand il y a eu l'annonce du confinement en France, j'observais ça du moins. Quelques jours après, dans mon village au Béjas, des mesures se mettent en place, indépendamment du gouvernement national qui n'agit pas. Les gens commencent à s'inquiéter. Quand je fais mes courses, on m'interpelle, on me demande d'où je viens. Le 20 mars, alors qu'il n'y a que 500 cas sur le territoire, le président annonce à 22h le confinement pour le 25 mars. C'était inattendu, rapide. Je prends donc la décision de ne pas rester seule dans le village et de retrouver les autres français de l'ONG pour passer la quarantaine ensemble. Il fallait voyager 6 heures pour 300 km, en passant par des routes bloquées par des villageois qui demandaient des aides d'autorité publique pour survivre. J'étais à la fois excitée, pleine de doutes. Que va-t-il se passer Quelle expérience cela va m'apporter Qu'est-ce que je vais apprendre au début, je me disais que cette crise pouvait avoir des effets positifs pour le monde. Puis, il y a des moments qu'en fait, c'était négatif. Et en fait, je crois que c'est un équilibre. Les effets négatifs, celle de la crise, de la maladie, on les connaît. Mais c'est aussi l'augmentation du stress, la dépression, la violence familiale. Mais on peut aussi voir des nouvelles solidarités qui se créent. Politiquement, la Colombie m'a impressionnée. Son organisation pour mettre en place des normes de sécurité dans un pays où les lois sont peu respectées, par exemple. Il existe peu de mesures sociales dans ce pays. Mais les gouvernements locaux et les municipalités ont mis en place des systèmes d'aide, notamment des packs alimentaires, pour les familles les plus démunies, ce qui est une grande nouveauté. Portugal, ah non, en français. <rire> Portugal, euh, jour, ah, 27. Ça, mais non, grave, hein. jour 27. Non, c'est pas grave, jour 27, Guillaume. Euh, ben voilà, je ne je, je, je sais plus quelle, quelle langue parler. Euh, euh, j'ai l'impression que je passe mon temps à, à, à, à travailler et quand finalement euh, le travail se finit après des journées très intenses où je passe tout mon temps en appel pendant que, pendant que ma copine, bah, elle fait rien, elle fait de la méditation euh, elle a du temps pour cuisiner et, et elle m'engueule parce que j'ai même pas le temps de déjeuner avec elle et bien bah finalement quand c'est le week-end et bah il pleut, il n'y a rien à faire <rire> <rire> <rire> <rire> Bah bon, voilà Bon, jour 43 de confinement. Et puis globalement, je pense que je tiens plutôt le coup. Ce qui m'occupe le plus au final, c'est le télétravail. Même si j'étais en stage à, à Techo au Mexique et que j'ai dû rentrer en France, euh, je peux toujours euh, tout faire à distance. Et euh, puis comme mon travail, c'est de, de présenter Techo, de, de vendre un petit peu les, les projets qu'on fait pour obtenir des financements, ça me donne quand même l'impression d'être utile euh, ce qui est quand même assez important euh, à un moment où, où je ne fais pas grand chose à part ça et euh, je pense qu'une grande partie de, du, du confinement ça a été aussi de se rendre compte qu que ceux qui pouvaient se confiner avaient un certain privilège et donc de mettre en pratique ce raisonnement et de voir un petit peu ce qu'on peut faire pour euh, aider ceux qui qui peuvent pas justement se confirmer ou qui ont pas d'accès à l'eau pour se laver les mains par exemple. C'est quand même assez important et puis c'est quand même cool d'être dans une équipe qui est proactive et qui est positive et qui cherche des solutions.